New York New York New York Ouais, non, en fait, euh, Fred, Stéphane Wulf, en fait, c'est Pierre Perrault, c'est un auteur français, donc, euh, ouf, ben, ça sera New York, hein. Bonjour les gens, alors pour cette première, j'avais envie de vous parler de ce bouquin de Stéphane Wulf, donc une New York, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est bien, s'il n'était pas bien, euh, ben, il serait allé dans la boîte au euh, Non Je peux pas. La boîte... Un jour je vous parlais de la boîte au Non Je peux pas, c'est là où il est a des bouquins que tout le monde aime mais que ben, non Je peux pas, ils vont là-bas. Donc celui-là il est bien. Première raison pour vous en parler. La deuxième, c'est parce que j'avais envie de vous parler, envie de, vous parler pardon, de la façon dont je l'avais découvert. Je l'ai découvert grâce à ça. Alors, pour ne pas dézoomer, vous faites ça, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est un blinded avec un livre. Alors, quand vous allez au supermarché, euh, à la caisse, vous avez des, euh, des bonbons, des chewing-gum, des trucs comme ça. Et chez mon libraire, il y a des bouquins. C'est normal, on est chez le bouquiniste. Et euh, donc, il vous propose comme ça, des petits bouquins euh, à l'aveugle. Donc vous prenez, vous prenez pas. Ici c'est le dernier que j'ai acheté. Donc j'ai le cauchemar desk. Donc ça peut être du Lovecraft, ça peut être du Stephen King, maître de l'imaginaire on y aussi. Insaisissable, enfance ses souvenirs. Mmh, je ne connais pas, je comprends pas, donc je prends. Pour New York, il était question de post-apo. Bon post-apocalyptique, on en parlera une autre fois. Ouais, ça m'intéresse. Cité, je crois même New York, donc on se dit, ben, on part sur du je suis une légende. Et puis les questions de tribu et d'enfants. Donc on prend, et c'est comme ça que j'ai découvert ce bouquin-là, qui en fait est un classique que je ne connaissais pas de la littérature d'anticipation. Le synopsis, alors, c'est difficile d'en de, dire un petit peu sans trop en dire. Grosso modo, on est dans un futur apocalyptique où euh, le niveau de l'océan a baissé et euh, donc les hommes sont revenus à l'état de à la préhistoire. Parce que oui, figure-toi que s'il n'y a plus d'électricité un jour, on ne vient pas à l'âge de fer. Sauf si tu sais du fer et que tu es un peu forgeron, on revient à l'âge de pierre. Donc là, les hommes sont revenus à l'âge de pierre. Et euh, en haut, il y a les cités, les cités des dieux, euh, donc New York, donc Santiago. Et ça se passe donc dans une tribu. Et dans la tribu, il y a un enfant noir qui est le héros. Dans cette tribu, il y a aussi le vieux, celui qui s'étouffe, qui part voir euh, les dieux là-haut sur la montagne. Et à son retour, il va euh, sans doute sacrifier l'enfant noir. Donc l'enfant noir se carapate et va chercher... New York, donc la cité des dieux, il y a aussi un chasseur, il est question de ours, mais je ne vous en dis pas plus, voilà, comme ça vous voyez à peu près de toi il est question. Donc, d'une part c'est un classique, il est surtout très facile à lire, on le retrouve dans certaines collections chez, euh, pour les ados. Euh, les chapitres sont très courts, euh, l'écriture est claire et limpide, il est bien mené, quand on commence à lire, bon, on a envie de savoir euh, la suite, ce qui est pas mal pour un bouquin, sinon il va, vous l'avez compris, dans la boîte « oh je peux pas ». L'univers est assez original puisque ce mélange de fut, alors je peux pas trop vous dire mais je vous garantis que c'est futuriste à, à la fin. Mais je peux pas trop vous en dire, euh, donc c'est bien mené, et la fin justement est absolument insoupçonnable, donc dès le début, euh, si vous me dites que vous avez imaginé la fin, je ne vous crois pas. Donc ça fait autant de bonnes raisons de découvrir ce bouquin-là, donc de Stephen Vult, qui a sorti euh, une, une, plus d'une dizaine de romans, euh, et si vous ne savez pas lire, il y a aussi la bande dessinée qui s'adapte en BD, c'est aussi très simple, mais le roman vaut son petit peu de cacahuète. donc euh, jetez-y un œil, voire même les deux